nous allons aborder l'accompagnement des élèves qui présentent un TDAH, c'est-à-dire un trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Nous allons commencer déjà par définir ce qu'est ce trouble TDAH et notamment la question de l'attention. Le TDAH se diagnostique généralement à partir de 6 ans. Certains signes d'alerte peuvent survenir auparavant, mais souvent ce qui va permettre de diagnostiquer le TDAH, on est bien d'accord que c'est souvent le fait que le comportement de ces élèves va nous alerter. Généralement, c'est des élèves qui vont plutôt être actifs et qui vont du coup être identifiés au sein d'une classe, notamment par leur comportement parfois inapproprié. Le diagnostic est posé à partir de 6 ans parce qu'il faut aussi faire le lien avec le développement ordinaire de l'enfant. Un enfant qui bouge à l'école maternelle, ça fait partie du développement ordinaire de l'enfant. Donc on attend qu'il y ait un écart suffisant entre le développement attendu d'un enfant et le comportement qu'il présente. Alors, je vous disais que ces élèves avaient souvent un comportement qui était identifié parce que c'est des élèves souvent qui vont être, on va les qualifier d'agités, remuants. Pour autant, les élèves qui présentent un TDAH ne vont pas tous avoir ce comportement où l'agitation sera perçue. Effectivement, euh, dans le TDAH, il y a deux composantes, deux possibilités. Soit l'élève présente uniquement l'aspect déficit d'attention. Là, on va être plutôt sur des élèves qu'on va qualifier entre guillemets de rêveurs, hein, euh, qui vont faire des fautes détourderies, des élèves qui vont être parfois même sur une posture un petit peu de repli, avec parfois le risque que c'est des élèves qu'on peut oublier. Et du coup, ce, cet aspect-là est souvent le plus difficile à diagnostiquer parce qu'effectivement, c'est des élèves qui ne vont pas se faire remarquer, par exemple, au sein d'une classe. À l'inverse, les élèves qui vont présenter un TDAH où il y aura à la fois la composante déficit d'attention qui va être associée à l'impulsivité et l'hyperactivité, là, pour le coup, c'est des élèves qui seront rapidement identifiés, notamment par les enseignants, en raison de leur comportement. Alors attention aussi, tout élève qui présente de l'agitation n'est pas forcément un élève qui présente un TDAH. L'agitation, hein, c'est un symptôme, comme quand on a de la fièvre, on ne sait pas si on a de la fièvre parce qu'on a un rhume ou une angine, et bien l'agitation c'est la même chose, c'est un symptôme. Donc tous les élèves qui ont de l'agitation ne sont pas des élèves qui présentent un TDAH. Par contre, un élève TDAH va avoir dans ses symptômes l'agitation et notamment à travers l'impulsivité, l'hyperactivité qui vont être les facteurs qui vont composer le TDAH. C'est pour ça qu'on parle de TDAH, trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Quand un élève présente un TDAH et notamment avec la composante hyperactivité, euh, souvent, c'est des élèves qui vont manifester ce comportement-là dans les différents lieux. C'est-à-dire que leur agitation sera présente à l'école, à la maison, au club de loisirs. Hein. Donc souvent, quand on va poser le diagnostic, les différentes personnes de ces différents lieux vont être sollicitées pour répondre par exemple à un questionnaire qu'on appellera le questionnaire de Connors et qui va permettre d'évaluer si effectivement on est dans le trouble ou pas. Alors, je disais que ce comportement, il va se manifester dans les différents lieux de vie de l'élève, mais ce qui est important de retenir aussi, c'est que l'environnement le, va avoir un rôle aussi fondamental dans l'évolution de ce trouble. C'est-à-dire que si l'élève est dans un environnement qui va être structuré, cadrant, eh bien, son trouble va être minoré. A l'inverse, si l'élève est dans un environnement où il n'y a pas de cadre, où il n'a pas suffisamment de repères, eh bien, là, peut-être aussi que son trouble va être à l'inverse majoré. On verra aussi que certaines activités qui vont être liées aussi à la motivation euh, vont être aussi facteurs de majoration ou de minoration. Le TDAH peut aussi être associé à d'autres troubles. Un élève par exemple avec une déficience intellectuelle peut présenter un TDAH, mais un élève avec un haut potentiel peut aussi présenter un TDAH. De la même manière, certains élèves avec autisme peuvent aussi présenter un TDAH ainsi qu'un certain nombre d'élèves dys dyslexiques, dyspraxiques, etc. Ce, ce trouble nécessite une prise en charge précoce et il est important d'être vigilant parce qu'il arrive que parfois viennent s'ajouter en sur-handicap un trouble oppositionnel avec provocation ou un trouble des conduites. Hein, donc on verra dans un autre module, mais là on est sur l'idée qu'effectivement on est sur un trouble neurodéveloppemental donc qui s'inscrit dans le développement de l'enfant. Pour définir ce qu'est la tension, je vous propose dans un premier temps de faire cette petite expérience qui est issue d'un test qui s'appelle le test de Stroop. Alors, vous avez ici une liste de mots, donc je vous invite à mettre chaque fois la vidéo en pause et de lire à haute voix les mots qui sont inscrits. Donc vous allez essayer de les lire rapidement et vous allez voir que vous allez lire normalement avec une certaine fluidité. Je vous invite ensuite à renouveler cette expérience avec l'écran suivant. Donc vous, vous mettez en pause et vous allez nommer aussi rapidement que tout à l'heure la couleur de ces rectangles. Donc là aussi, normalement, on devrait constater une certaine fluidité lorsque vous nommez les couleurs. Et enfin, troisième situation, euh, vous allez nommer rapidement la couleur de l'encre avec laquelle le mot est écrit. Hein, donc le premier mot qui est écrit, vous allez dire bleu puisque la couleur de l'encre est bleue. Donc je vous laisse faire cette expérience. Lorsque vous réalisez cet exercice, vous allez voir que vous allez nommer avec moins de fluidité, parfois même avec beaucoup de difficulté, la couleur de l'encre. Alors, pourquoi cet exercice C'est pour vous montrer que, normalement, de manière automatique, quand on voit des mots écrits, notre cerveau va les lire puisque nous sommes des lecteurs confirmés. Et donc là, nous avions deux informations qui euh, arrivaient à notre cerveau. La couleur de l'encre... Et le mot écrit. Donc il fallait pour nous choisir, sélectionner la bonne information, qui était donc la couleur de l'encre, inhiber l'information qui nous servait à rien, qui était donc la lecture du mot, pour pouvoir nommer avec fluidité ce qui nous mettait en difficulté. Et si je vous présente cet exercice, c'est bien pour vous montrer que l'attention, c'est ça. L'attention, c'est sélectionner les informations et empêcher d'autres informations euh, de venir. Donc il va falloir prioriser les informations en sélectionnant la bonne qui va nous concerner. Alors pour vous, être attentif c'est quoi Imaginons que vous soyez la de ces deux élèves. Si je vous demande quelle est la collégienne qui présente une posture d'attention La logique voudrait que vous me répondiez, c'est la première. Elle a une bonne posture, elle, elle semble regarder l'enseignant, du coup, elle est certainement très attentive. La deuxième élève qui a mis son stylo sous son nez et qui regarde au plafond, pour vous, peut-être qu'elle n'est pas attentive. En tout cas, si vous étiez assise à côté de l'une des deux, vous auriez tendance de dire à la deuxième, « Fais attention, écoute. » Pour autant, peut-être que finalement, la deuxième est plus attentive que la première. Tout ça pour vous dire qu'une posture n'est pas forcément significative de l'attention qu'on porte. Si je reprends ces deux exemples, peut-être que cet élève avec son stylo sous le nez, elle écoute ce que dit l'enseignant. Et peut-être que si vous lui posez la, une question, elle sera en capacité de répondre parce qu'elle est tout à fait attentive. A l'inverse, la première élève qui a une bonne posture, enfin qui semble avoir une bonne posture d'écoute, Peut-être que dans sa tête, elle est en train de penser à ce qu'elle va faire ce soir quand elle va rentrer chez elle. Et que peut-être, du coup, elle n'est pas attentive à ce qu'est en train de dire l'enseignant. Donc vous voyez bien que c'est difficile quand on est à ESH de se fier uniquement à la posture. Hein. Mais c'est bien en questionnant l'élève, en le sollicitant, qu'on peut s'assurer si l'élève est attentif ou pas. Alors, je le redis, l'attention c'est sélectionner et traiter l'information qui va être pertinente. Alors, je dis l'attention, mais je devrais dire les attentions, parce que vous voyez qu'il y en a un certain nombre qu'on va développer. Euh, juste une petite parenthèse sur la première, je ne vais pas la développer longuement, c'est cette notion d'alerte. Hein. L'alerte, c'est en fait quand on est distrait par quelque chose de manière très rapide. Imaginons par exemple que vous entendez un bruit au moment où je vous parle, et eh bien vous allez automatiquement vous tourner vers ce bruit. Imaginons quelqu'un rentre dans, une, dans la pièce où vous êtes, forcément votre regard va se tourner vers cette personne C'est ce qu'on appelle l'alerte et ça euh, on l'a quasiment dès la naissance, euh, cette compétence d'être alerté par un événement qui va nous surprendre Par contre l'attention sélective soutenue ou l'attention partagée vont nous demander euh, de faire un, un effort et vont avoir un coût cognitif euh, parfois même important